Donc bonsoir tout le monde, bonsoir, bonsoir. Alors Tori, comment ça va aujourd'hui? Tori qui est notre investisseur spécial du jour, donc tu vas pouvoir te présenter à ceux qui ne te connaissent pas encore. Il y en a beaucoup qui te tout connaissent certainement, certainement. mais euh, voilà. Est-ce que tu peux? Tout à fait. Alors euh, bonjour tout le monde. Alors euh, je suis Tori Jean Baptiste. Alors essentiellement je suis investisseur immobilier. Euh, je suis aussi coach dans l'équipe de Florian. Donc, euh, souvent, lorsque vous allez réserver là, un appel téléphonique avec un membre de l'équipe, donc il y a des chances que vous tombez sur moi. Alors, euh, je dirais que je suis un passionné de l'immobilier. Euh, J'en mange. Euh, je, je suis quand même, je dirais, là, euh, assez nouveau dans, dans, dans, dans la game, mais j'ai voulu gravir les échelons là quand même assez rapidement en passant à l'action. Euh, donc, en et, et ayant un tempérament fonceur, donc c'est euh, ce qui fait que je suis euh, aujourd'hui avec Florian pour pouvoir euh, répondre à vos questions et tout ça. Et puis, euh, vous partagez peut-être même là, je crois qu'on l'avait déjà fait, pour ceux qui l'avaient peut-être déjà vu, vous partager quelques petits brins là de mon parcours d'investisseur immobilier. Alors, bon, le chat. Donc, donc Merci. Caro, avec plaisir. Bonsoir, leader. En tant qu'étudiant étranger au Québec, tu peux investir en immobilier Tori euh... Ça va dépendre de ta situation. Évidemment, c'est. Toujours... Euh, maintenant, en tant qu'étudiant que étranger, c'est sûr que ce que l'on va recommander la plupart du temps, ça va être d'avoir un partenariat, que ce soit avec des membres de ta famille euh, ou encore des gens de ton pays d'origine aussi qui vont pouvoir là, euh, te, te baquer dans tout ça. Mais je te dirais que c'est du du cas par cas en tant qu'étudiant étranger, là, euh, réellement. Donc, il faudrait vraiment approfondir davantage euh, ta situation. Mais euh, ce que ça prend, ce est, qui est, est, est certain, c'est que euh, comme tu n'as pas encore de, de, de, de statut de résident temporaire, euh, de résident permanent, dis-je, ou, ou citoyen, il faut prévoir à ce moment-là un apport de l'ordre de, de 35 Donc, il faut prévoir en fait cette, cette liquidité-là Faut voir aussi jusqu'à quel point on peut t'aider dans le financement créatif. Mais euh, c'est quelque chose à prévoir. Yes, yes. Charlotte, il dit la formation avec Global Invest est le début du partenariat et devenir investisseur. Voilà la clé, je pense vivement que j'intègre cela par la grâce de Dieu. Anytime, anytime, je suis persuadé que Charlotte va nous rejoindre. Et, de toute façon, sans la motivation, dans ces okay. temps effectivement, c'est ça, c'est qu'une fois qu'en fait, une fois que vous êtes dans, enfin, dans, dans, dans un de nos programmes, bah, on pro, honnêtement, on présente même, même mes, mes opportunités, je les présente en fait. J'ai même fait là, là ce matin là. Mais, à nos participants, j'ai présenté des, des opportunités en termes d'acquisition, euh, pas au Québec, mais plus à l'étranger. Donc euh, voilà, on travaille ensemble et on échange assez souvent par rapport, par rapport à ça. Euh, en parlant de ça, voilà, j'avais reçu une question. Bon. <rire> je me suis dit, bon, on, va quand même, on, va quand même, on va quand même la mettre. Mm -hmm. Et bon, je ne peux, peux pas y répondre. Je vais laisser Théoré y répondre, même si vous bon, Donc... Pourquoi choisir vos programmes plutôt que d'autres euh, C'est quand même une question qui est, qui est légitime. Euh, la raison principale, c'est que euh, Global Invest, c'est pas juste, en fait, on t'aide à acheter ta première propriété. Florian vient de dire tout à l'heure, c'est un partenariat sur le long terme. Beaucoup de gens, en fait, gravissent les échelons tout en étant un partenariat avec euh, Global Invest. Et ça s'appelle Global Invest parce que ce n'est pas en fait juste en France, juste au Canada. Eh bien, c'est vraiment global. Il y a des opportunités d'investir à l'international aussi avec Global Invest. Et je sais que pour ce qui se fait au Québec, eh bien, euh, on est celle-là qui, qui offrent. ça. Clairement, c'est Clairement, ça en fait. Et d'où le nom C'est vrai, vrai qu'en y pensant, au début quand j'ai créé ça, les mmh. gens me disent, mais c'est quoi ce nom euh, Tu te prends pour qui J'ai dit, mais attendez, les gars, il faut voir grand. C'est un peu comme mon... On, on, on, on, on, on, on, parce qu'on a, a une autre société qui s'appelle Quantum, Quantum Empire. Quantum, quand j'ai lancé ça, on m'a dit, mais c'est quoi ce nom machin J'ai dit, mais c'est... Et le logo de Quantum, c'est un rond qui fait... Avec, tu vois, des, des, des trucs qui font comme ça, là, qui tournent autour de la Terre et tout. Mais j'ai dit, mais l'idée, c'est ça, en fait. C'est ça, la vision de... C'est pas juste On ne va pas juste se focus sur un... Sur une zone géographique dont vraiment aller large en fait. Et c'est et ça, et, et des fois ça, ça joue. Ce n'est pas parce que tu commences petit que tu ne dois pas voir grand. Tout à fait. Imagine j'avais appelé ça Small Invest. <rire> <rire> tu vois ce que, si j'avais appelé ça Small Invest, on serait où, tu vois. Mais c'est vrai. Moi, tout de suite, j'ai vu, je me suis dit, non, là, mon but, c'est, ok, je vais démarrer en France. Bon, je vais pas au Canada. Avant au Canada, mm -hmm. je vais les opportunités par-ci, par-là. Là, je me suis dit, non, l'idée, c'est de. Je ne veux pas dire conquérir le monde, mais moi, mon objectif aujourd'hui, c'est d'avoir. En tout cas, des biens immobiliers, que ce soit à titre personnel ou via des partenariats, via des partenaires, ça peut me mettre je sais pas, on a vu avec My Nation qui est au Gabon. Euh, si demain, il nous rejoint que dit ben, qu'il y a des opportunités à saisir au Gabon, bon, on pourra dire que Global Invest boum, il y a un drapeau au Gabon. Mm -hmm. Très clairement, tu vois, moi, c'est vraiment ça mon objectif, d'avoir, en tout cas, des biens immobiliers dans tous les continents sur Terre. Ça, c'est, je le dis haut et fort, c'est vraiment ça mon objectif, d'avoir des biens immobiliers au moins... Même l'Océanie, on va aller jusque là-bas. Il n'y a pas de problème. <rire> si ça, avano, avano à Vanuatu, on va aller, euh, aller là-bas. Et c'est ça. Et aussi, pour ajouter un autre point, c'est que nous, on a un... On, on, c'est pour ça qu'on sélectionne aussi beaucoup les personnes avec qui on travaille. Et la sélection ne se fait même pas tant... Ça se fait beaucoup au niveau du, du mindset, en fait. Tout à fait. Au niveau du mindset. Parce que... Et je le dis, pour avoir consommé, des, f... j'ai consommé, je ne sais pas combien de formations, que ce soit en immobilier ou même dans d'autres domaines. Moi, je suis beaucoup regardant au niveau de, du taux de réussite. C'est que je veux être sûr, si c'est pour vendre des formations, euh, voilà, on peut les vendre euh, comme, comme des petits pains, et là, il n'y a pas de problème. Moi, il y a des personnes qui veulent des fois rejoindre nos programmes, et on dit même non, en fait. On dit non parce qu'on se dit, la ben, personne, non. Ça, c est, c est, c est le, ça peut venir diminuer le taux de réussite. On a un taux de réussite, en tout cas, sur les programmes les plus avancés, notamment de coaching, on a un taux de réussite de plus de 75 ce qui est énorme, plus de 75 Et c'est un taux qu'on veut maintenir à la hausse, voire même progresser. Moi, mon but, c'est d'avoir du 100 donc d'avoir une cohorte que, boum, tout le monde tout le monde est, euh, est, euh, arrive à atteindre ses objectifs. Bon. Il y a certains, enfin, des euh, comment dire il y a des, des, des, des, des, des organismes de formation où, qui font de la masse, donc de vendre un maximum le taux de... Il y a des taux de réussite de, de, de moins de 5%. Hein. Ça existe. Parce que derrière, nous, ce, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de comprendre l'objectif de la... Déjà, on, a, on apprend à connaître la personne. On apprend à connaître la personne. Donc, moi, j'arrive plein de fois, j'arrive à... Tous les participants, je connais le numéro de tous les participants. Le, pas, pas le numéro, pardon, le prénom de tous les participants. Il y a des personnes sur YouTube, comme Charlotte. Bah moi, je sais que ok dès que je publie une vidéo, je me dis, bon, là, je sais que Charlotte, elle va répondre. Elle va, elle va commenter, tu vois. Donc, c'est aussi cette proximité, en fait, de connaître les personnes et de savoir bah, quels sont les problèmes et de trouver, finalement, bah, ce qui correspond à la personne et aussi de savoir pourquoi la personne veut investir en immobilier. Et quand on le sait, bah, ça devient plus facile. Ce n'est même pas tant les stratégies. même pas tout. Oui, oui, il y a des stratégies. Oui, il, y a, euh, il faut euh, du... du de, de, de pouvoir euh, investir en immobilier, ça, ça demande peut-être d'avoir, de, je ne veux pas dire nécessairement les fonds, mais d'être capable de trouver les fonds. voilà Et être capable de trouver les fonds, c'est beaucoup lié au mindset. Imagine juste, t'aurais, demain, on te dit, si demain, il te reste, on te dit, aujourd'hui, il te reste 48 heures à vivre. Il faut que tu trouves 50 000 dollars. Tu vas les trouver. Garantie. <rire> tu vois, c'est la, oui. la même chose. C'est la même chose. Au même titre que moi, il y a, et je, je parle en tant que grand consommateur de formation. Quand j'ai pris des coachings hors immobilier, c'était vraiment des coachings business, il y, a eu des, il y a eu des fois où je me suis dit, ok, le challenge de pouvoir, par exemple, investir dans ce programme-là, ça a été d'investir et de me dire, ok, j'investis et je vais trouver une solution pour la deuxième mensualité, ainsi de suite. Finalement, la, la, le, le, le, le solde complet, j'ai trouvé le même mois parce que je savais pourquoi. Et je voulais, je, je, enfin, je voulais, je voulais, en tout cas, atteindre mon objectif au même titre que ben, l'immeuble dont je vous ai parlé euh, précédemment. Là, euh, 360 000 dollars, il me fallait 80 000 dollars au moment où j'ai signé. J'étais là, je tremblais comme ça. Je, je, fait... je te jure, je tremblais parce que je me suis dit, waouh, comment je vais faire pour trouver 80 000 dollars? Et je te jure que je les ai trouvés. C'est oui. sûr que j'ai pas dormi, j'ai stressé, etc. Mais quand tu veux. Quelque chose là, c'est à dire, si on te dit demain, il te reste 48 heures pour trouver 50 000 dollars, je te garantis que tu vas les trouver. Ça, c'est oui. sûr et certain. Et même moi, aujourd'hui, c'est ce qui me permet des fois de, bah, de mener des gros projets parce que, on en a discuté, Touré, des, des fois, je me lance dans un projet, je me dis, bon, on va gérer après, tu vois. Tu vois je me lance, je me dis, bon, je, voilà, je trouve le projet, je dis, j'y vais. Oui. boum, j'y vais, comme ça, je saisis l'opportunité. Après, je passe en mode solution. Et tu vois que c'est un autre mindset, en fait de se dire « Ok, boum, je passe à l'action. » Et si tu veux vraiment les choses, parce que quand tu sais pourquoi tu veux les choses, là, c'est sûr que tu vas trouver. C'est sûr que tu vas trouver. dire Il fallait que je trouve 80 000 en 10 jours. J'étais à tous les jours, j'ai appelé, j'ai appelé, bam, prêteur privé, je suis allé voir les bans, boum, boum, boum. Finalement, j'ai trouvé plus de 80 000 Je suis allé trouver trouvé près de 120 000 en l'espace de 10 jours. Clairement, donc, euh, c'est très, très, très important de savoir pourquoi vous voulez faire les choses parce que c'est ça qui va littéralement vous permet de passer à l'action, clairement. Donc euh, yes. Okay. Eh bien, écoutez, euh, passer à l'action. Arrêtez mmh. de réfléchir. passer à l'action. C'est ça, passer à l'action. Passez à l'action. Ouais, et franchement, ceux qui passent à l'action dans des dans des périodes comme celle-ci ne le regretteront pas. Voilà. Ça, ça, cher. Donc voilà, c'était Florent de Global Investisseur, Touré de Global Investisseur. On vous souhaite tout le meilleur pour la suite et à très bientôt.